Donc aujourd'hui on va parler de l'identity access management. Donc l'identity access management en français ça nous donne la gestion des identités et des accès. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de ça Parce qu'en fait euh, lIAM, donc c'est le c'est vraiment identity access management. Hein. Je, vous, je, je, vais sur, je vais sûrement utiliser IAM beaucoup, donc c'est pour ça que je vous le redonne et histoire d'être sûr que vous ayez bien compris le, la définition. Et donc du coup lIAM. Euh, c'est vraiment la base de euh, l'identification, de l'authentification et de l'autorisation. Alors, avant de rentrer dans euh, l'IAM au niveau des objets connectés, puisque c'est la partie sécurité que vous avez fait avec les certificats euh, la semaine dernière, pour ceux qui ont réussi à... Bah, de toute façon, les, les certificats, j'ai vu qu'on que tout le monde avait réussi à les générer. Peut-être pas à les implémenter sur l'IoT, mais normalement, les générer, c'était assez facile. Et donc, du coup, ces certificats, c'est vraiment... Euh, une méthode de, de, de, utilisée dans l'IAM, il y en a plusieurs et donc euh, avant de rentrer dans toutes ces méthodes, on va essayer déjà de comprendre un petit peu qu'est-ce que c'est que l'IAM, d'où est-ce que ça nous vient, c'est quoi son histoire, etc. On, rentre, on part d'abord dans, dans la compréhension de l'IAM d'un point de vue informatique. Et ensuite, on va rentrer euh, dans, dans l'IAM au niveau un petit peu IoT et on va se faire aussi euh, un petit exercice. Euh, un petit exercice d'une heure, je pense qu'on fera ça euh, euh, après manger. Comme ça ça, va nous dans, ça, ça va nous permettre de comprendre un petit peu le, la provenance de l'IAM. C'est-à-dire comprendre d'où est-ce qu est que vient cette notion d'identité, d'authentification et d'autorisation. Du coup... Sans plus attendre, hop là, je retrouve ma souris. On, va, on va discuter donc euh, des problèmes d'identité d'aujourd'hui, d'où est-ce qu'ils viennent, etc. De ce que ça veut dire, les différents composants et les terminologies. Et on commence avec cette mer merveilleuse, merveilleuse image. Donc aujourd'hui, il y a un meme qui est un peu plus connu sur, euh, sur Internet, mais euh, celui-ci, c'était le même d'origine. Donc c'est pour ça que je vous l'ai mis, qui dit « Ah, euh, oh, la meilleure chose avec Internet, c'est euh, ils savent pas que je suis un chien. <rire> » Et euh, et en fait, cette, cette image-là, elle est très représentative du côté anonyme derrière Internet. Puisque finalement, sur Internet, vous pouvez être qui vous voulez et euh, vous pouvez être n'importe qui derrière votre écran. Et cette notion d'anonymité, elle est très pertinente puisque, en fait, à la base, euh, l'Internet, déjà l'Internet, ça vient d'où euh, L'Internet, à la base, il a été créé, pour que des chercheurs, des universitaires, dans les, dans les universités, puissent échanger des fichiers. Donc ça, c'est vraiment la toute base d'Internet. Où en fait, euh, bah, c'est des universitaires se disent « Oh là là, attends, euh, ça serait bien qu'on qu réussisse à partager des papiers de recherche plutôt que à s'envoyer des papiers de recherche à l'écrit, etc. » Et donc du coup, on va se faire une salle avec un ordinateur et l'ordinateur, on va réussir à, le, à lui faire envoyer des, des, des, des fichiers universitaires. Bah du coup, euh, super intéressant, et -ce a... mais du coup, on cherchait finalement le, le papier, c'était assez facile de savoir qui envoyait le papier, puisque bah, le papier était nominatif, et en général, les chercheurs aiment bien euh, mettre leur nom sur leur papier, donc là-dessus, il n'y avait pas de problème, et finalement, la, la, la partie anonyme, elle était là-dessus. On peut réfléchir à un autre, un autre point, qui est le point de la sécurité, où en fait, euh, bah, au début d'Internet, la sécurité sur Internet, bah, ça n'existait pas, puisque... L'internet de, de l'époque, c'était une internet qui était basée seulement entre des euh, universitaires qui s'échangeaient des données et qui permettait de. et qui permettait du coup de. d'accéder à une salle avec un petit ordinateur. Mais les ordinateurs de l'époque, c'était pas des trucs portables que vous pouviez bouger, hein. c'était des. c'était des. c'était des, des. des, des amours à glace, hein. ça ne bougeait pas comme ça. Et donc en fait, tout ça est arrivé. Et donc la sécurité n'a même pas été prise en compte, puisque la sécurité de base, c'était celle qui était physique. Bah oui, bah forcément, l'ordinateur, vous ne pouvez pas le bouger. Euh, vous rentrez dans la salle avec le, de, de l'ordinateur, eh bien vous avez, pas, euh, vous, avez accès, vous avez accès seulement si vous avez le badge. Donc on se reposait sur la sécurité physique pour utiliser l'ordinateur. Après ça est venue l'histoire des mots de passe, et là, les premières implémentations de, de, des mots de passe. Et on a commencé à réfléchir à l'identité différemment, puisqu'on avait plusieurs utilisateurs sur le même ordinateur, etc. Mais à la base, ce n'était pas, pas ça. Et au fur et à mesure, du coup, on a eu cette problématique-là. Donc forcément, bon, la, la, la partie anonyme d'Internet, euh, eh bien, elle est, elle est un petit peu évidente de par sa, sa définition à la base. Euh, on a euh, aujourd'hui des besoins d'identité qui ne sont pas forcément... Euh, nécessaires sur internet puisqu'on a beaucoup de choses qui marchent avec des pseudonymes mais euh, des besoins d'identité au niveau des, de ce qu'on appelle des réseaux internes. Les réseaux internes ça va être les réseaux d'entreprise etc et donc dans ces réseaux d'entreprise on se retrouve avec euh, alors au tout début justement pour revenir vraiment pour faire un petit historique de ça on se retrouve avec euh, des identités où bah, quand vous arriviez dans une entreprise euh, bah, vous aviez un compte euh, chez les RH, un compte, euh, une identité pour les comptes mail une identité euh, pour vos différentes applications. Donc, vous arriviez assez rapidement à 10, 15 identités dans, dans l'entreprise. Ce qui était bah, forcément pour les utilisateurs euh, à gérer. 10, 15 identifiants, mot de passe euh, pour, gérer son, pour gérer ses différentes identités sur les, les différents services. Euh, franchement, c'était un sacré bazar. Le pire de ça, c'était que euh, bah, les utilisateurs avaient tendance, du coup, de par la complexité, à utiliser les mêmes euh, bah, logins, les mots de passe, les mêmes identifiants. Ah, forcément, quand on est un criminel et qu'on cherche euh, et qu'on cherche à pirater des choses, surtout avec le niveau de sécurité de l'époque, eh bah, nous, les mêmes identifiants, les mêmes mots de passe, euh, on aime ça. On aime ça parce que ça nous permet de, se, de voyager, de naviguer dans les comptes des utilisateurs. Donc là, on est vraiment sur, euh, sur, euh, sur la partie euh, à l'époque, comment ça se passait et euh, comment on, voilà les, les grosses problématiques du, du moment. Euh, donc c'est ce que je mets là dans, le, dans, les, dans les dans les petits commentaires, c'est les, les, les criminels aiment exploiter ce gâchis. Alors du coup, on, est, on, on se retrouve avec euh, une explosion du nombre d'identités. Le nombre d'identités peut-être même avec un S, je pense. S'il veut bien que je clique dessus, il veut pas. Ouais, pas, pas, euh, vous m'excuserez pour l'esquivement. Euh, donc au début, euh, c'est ce que je vous disais, on avait vraiment un gros, des, des, des gros ordinateurs, donc on appelle ça les mainframes, et on avait au fur et à mesure plusieurs, euh, plusieurs choses qui sont arrivées, notamment des relations client-serveur. Ah bah oui, parce que du coup maintenant on n'a plus qu'un seul ordinateur. On a aussi un ordinateur qui euh, fait office de serveur pour nous fournir des ressources, euh, etc. et un client qui va venir se connecter sur le serveur pour pour accéder à ces ressources là ces ressources là ce qui permettait de diminuer le coût euh, notamment des clients et ça permettait aussi d'augmenter le nombre le, le, le nombre d'ordinateurs pour les particuliers bon bah c'est bien et puis du coup bah, qui dit euh, authentification client serveur dit bah, encore des, des, des, des identifiants de plus internet arrive on se retrouve avec une quantité d'identités euh, incroyable qui se développe. Alors forcément, bah, on a, on a la, donc là, sur Internet, on avait déjà quelques comptes sur les forums, sur les trucs, sur les machins, etc. Et puis bah, au niveau de l'entreprise, on, bah, on avait plus seulement euh, des, des identités au niveau des comptes euh, des utilisateurs, pardon, et euh, de l'entreprise, mais aussi on avait bah, des comptes clients, on avait des, des partenaires, des entreprises, etc. Alors, hop. donc grosso modo, ça ressemblait à quoi Bah, ça ressemblait à un sacré bazar. Sacré bazar, puisque bah oui, alors ce, ce, pour se connecter sur le compte RH, il fallait euh, aller sur, sur, le, direct, sur le, le répertoire de l'entreprise. Sauf que euh, en fait, pour accéder au répertoire de l'entreprise, il fallait utiliser un autre compte qui était ici. Ensuite, on avait euh, euh, des communications entre l'infra et, le, et, le, et les applications qui se passaient, mais du coup, ce pas les mêmes identités. Donc, on se retrouvait avec un sacré bazar et une, la, la réalité déconnectée. C'est vraiment... Euh, euh, D'ailleurs, déconnecté avec un... Mais c'est pas grave. Euh... Donc, du coup, on, a... on se retrouvait avec un, un, un bazar, un bazar fou de fous furieux. C'était incroyable, quand même. Et donc, du coup, on, on appelle ça le chaos de l'identité. Le chaos de l'identité parce qu'on bah, a beaucoup d'utilisateurs et des systèmes qui euh, sont finalement nécessaires. On en a vraiment besoin. Mais, euh, mais pour les utilisateurs, c'est euh, sacrément compliqué. On a euh, des identités qui sont différentes en fonction des différents comptes. C'est-à-dire qu'on a plusieurs identifiants d'utilisateurs, plusieurs mots de passe, mais potentiellement, on va avoir une identité qui va récupérer un, un point... Euh, J'en sais rien, moi. il y en a une qui va récupérer l'âge, l'autre qui va récupérer la ville de naissance. Tout le monde ne va pas récupérer forcément la même chose. Et donc, du coup, on a des, des, des identités qui sont complètement différentes en fonction des systèmes. Si on prend l'exemple de, de, de nous, là, maintenant. Aujourd'hui, l'identité que vous avez, Déjà, vous en avez une chez Innov, puisque vous êtes étudiant chez Innov. Vous en avez une chez Microsoft. On pourrait penser que c'est la même, mais ce n'est pas du tout la même, puisque Innov a ses services à, à eux. Même s'ils sont stockés et, et, euh, et localisés euh, sur la plateforme de Microsoft, eh bien, ils ont quand même des, des, une identité qui est différente pour vous que ce qu'ils ont sur Microsoft. Microsoft, du coup, a une identité à vous qui est différente. Moi, qu'est-ce que j'ai bah, En fait, du coup, je vous ai fait venir sur Discord. Alors, j'en je, paye un peu les pots cassés, mais euh, l'identité sur Discord, c'est encore une identité qui est différente. Et donc, du coup, on, a, on se retrouve avec trois identités sur trois services différents pour faire la même chose. Rien que nous, là, voilà, juste, nous, juste nous trois. Donc, on se retrouvait avec cette, ce, ce côté un petit peu euh, euh, décentralisé. C'est-à-dire qu'en fait, on a euh, une identité qui n'est pas, euh, pas géré dans un point commun. On a une, une identité bah, pour un serveur, pour un service, une identité pour un autre service, une identité pour un autre service. Et aujourd'hui, on, ça, ça, on pourrait dire que c'est obsolète, mais ça l'est encore, on le retrouve ça assez présent. Euh, bah, je, je, on, prend, on peut prendre par exemple l'exemple des, des réseaux sociaux. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, finalement, vous avez une identité chez TikTok, une identité chez Instagram, une identité chez Facebook. Bien que euh, ce soit la même maison, vous avez quand même deux identités qui sont différentes, qui aujourd'hui sont reliées en interne chez Facebook. Donc, il y a des liens, mais pour vous, c'est quand même deux identités qui sont différentes. On a une identité sur WhatsApp, on a une identité sur, sur Telegram, on a une identité qui est, qui est sur. Voilà, je ne vous les fais pas tous, mais, mais vous avez compris l'idée. Et donc finalement, la gestion décentralisée, là, le côté euh, une application et une identité, elle est encore présente. Et enfin, on a une, une problématique, et cette problématique.. Euh, le... j'ai donné cette représentation il n'y a pas si longtemps que ça euh, sur, sur, la, sur la gestion des identités et ils m'ont tous oublié cette problématique là donc je, vous, je, je fais un point particulier sur, ce, sur celle là c'est les identités des comptes orphelins ça veut dire quoi un compte orphelin c'est les comptes qui ah bah tiens il euh, y, y a cette personne qui est euh, bah qui n'est plus dans l'entreprise par exemple mais son compte est toujours actif Puisque le processus de gestion de compte et le processus euh, de suppression d'un compte, en fait, c'est tout un cycle. C'est un, du, du, un cycle. Et donc, dans ce cycle, on a bah, la création du compte, Hop, là, la vie du compte et bah, forcément euh, la, la mort du compte, enfin la, mort, euh, le, la suppression. J'espère que les, les, les personnes ne sont pas forcément mortes pour qu'elles soient supprimées du système. Ça peut arriver malheureusement. Euh, donc du coup, on se retrouve vraiment avec ce, ce cycle de vie. Et quand on oublie une étape, en fait, on se retrouve avec un problème de sécurité. Bah, parce que tout simplement, euh, le, la personne qui a encore ses accès, surtout la personne malveillante qui cherche des accès euh, pour se connecter, si la personne n'est plus dans l'entreprise, il, il peut très bien les retrouver sur Internet ou les entendre, euh, j'en sais rien moi, sur, euh, dans une discussion de bar, hein, ça peut arriver, c'est malheureusement déjà arrivé et c'est des choses qu'on retrouve assez facilement. Euh, donc si, si, si j'applique ces, ces, ces choses-là à l'IoT, il faut, faut voir que bah, finalement les objets connectés, ils, sont quand même, euh, ils ont quand même un peu ces mêmes problématiques-là. On a beaucoup d'IoT, de, chacun des IoT a une, euh, une identité à, à, à lui alors, on sait, on, il n'a pas un nom et un prénom, mais par contre, il va avoir un numéro d'identifiant. Il va avoir une procédure de connexion. Alors, euh, je dis procédure de connexion et pas simplement login, mot de passe, parce que c'est deux choses qui sont différentes. Le, le, le, la procédure de connexion, euh, elle va un petit peu plus loin. On en revient après, c'est pour ça que je ne rentre pas dans les détails. Et puis, bah, forcément, euh, l'IoT qui tombe en panne, qui euh, ne fonctionne plus, qui, est, euh, qui se fait détruire, parce qu'il a des fois, il y a des accidents d'IoT. Hein. Je, euh, je pense à, par exemple, euh, l'exemple de mon capteur de vélo dont je vous avais parlé. Si mon capteur de vélo, il se mange un mur et il se, il se retrouve complètement euh, anéanti ou détruit, ou alors si je casse mon vélo et je le mets à la, ba, à la benne et j'oublie d'enlever mon capteur, bah, du coup, le capteur, il n'existe plus. Par contre, les accès, ils existent encore. Ah bah oui, la, sa clé, etc. Ces différentes clés de connexion, etc. Elles sont encore présentes sur le, sur le capteur. Donc potentiellement, quelqu'un qui voudrait pirater tout mon système peut utiliser le capteur que j'ai laissé sur mon vélo, qui est à la décharge, et, euh, et dire grosso modo, et réussir à, à faire donc, ce qu'on appelle du reverse engineering. Donc le reverse engineering, on l'a vu un petit peu, on a, on a vu cette notion dans le projet d'IoT, euh, quand vous avez pris le projet et que vous l'avez un petit peu... Euh, étudier, analyser et essayer, de et essayer de comprendre, le reverse engineering, ça va vraiment un petit peu plus loin où en plus de faire tout, toutes ces étapes là, on va essayer de l'exploiter. Donc quand on parle de reverse engineering en sécurité, on parle vraiment de la partie exploitation qui vient avec toutes les étapes d'avant. Et donc du coup, avec l'exploitation de, de cet objet connecté, on va être capable de récupérer ses clés, et avec ces clés-là, potentiellement, se connecter au serveur. Et donc, du coup, on a un sacré problème. Donc, euh, grosso modo, les, voilà, pensez à, à mes comptes et aux utilisateurs qui sont euh, supprimés. Alors, on a différents, euh, différents contextes, forcément. C'est ce que je vous ai présenté tout à l'heure. On a l'entreprise et les employés qui ont chacun des comptes, etc., on a les employés qui sont mobiles et qui sont en télétravail. Donc là, on a encore des comptes et des spécificités qui sont différentes. On a des clients, bah pareil, spécificités et comptes différents, sous-traitants, partenaires. Alors finalement, euh, moi j'ai une petite question pour vous, c'est à votre avis, combien d'identités vous avez Il y en a qui s'y risquent 15-20 Qui est-ce qui a dit 15-20 ah, ouais. 400 ouais, vrai, non 100. 100. 100. Je n'ai je, pas la réponse. Je sais que c'est beaucoup. <rire> je sais que c'est beaucoup. Puisque en fait chaque, chaque, chaque individu est forcément différent. donc Il n'y a, a pas de moyenne. Ça serait extrêmement dur à calculer. Voilà, exactement. Moi, moi si, si, si tu regardes mon gestion de mots de page, j'ai 750 comptes à peu près. Donc euh, voilà. Mais après, après bon, j'en ai, ai, ai vraiment beaucoup par rapport à un individu lambda. Je pense que l'individu lambda, ça tourne entre 200 et 300. Donc forcément, c'est extrêmement difficile à gérer Du coup, ma deuxième question, c'est combien de temps vous passez par jour à vous connecter quelque part Trois minutes. 3 minutes. À peu ouais. Ouais, ouais, tout, tout. ouais l'interface de connexion, vraiment. Deux minutes par jour. Hein. Voilà. alors et Du coup, tu lèves un point qui est très intéressant, qui est bah, finalement, euh, la durée de connexion, elle est dépendante de beaucoup de choses. Notamment, le système sur lequel vous vous connectez. Bah, oui, en fonction de la durée de connexion, elle, est, elle peut être particulièrement longue ou pas. Euh, on a... La durée de. Euh, le, le nombre de comptes, forcément, sur lesquels vous allez vous connecter. Et puis, vous imaginez bien à l'époque, qu'à l'époque, les systèmes, ils n'allaient pas aussi vite que maintenant. Et que se connecter sur, sur des services maintenant, c'est lent. Avant, c'était 10 fois plus lent. Voire 100 fois plus lent. Et donc, du coup, on avait des sacrées problématiques. Des, des sacrées problématiques qui, euh, mis bout à bout, bah, coûtaient très cher. coûtait très cher. Et donc, du coup, on, a, on a essayait de faire. Euh, des renouvellements euh, d'économie. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a euh, cet exemple de la process du processus de recouvrement de mots de passe. Alors pourquoi est-ce qu'on parle du processus de recouvrement de mots de passe Parce que euh, un cas euh, particulier qui est assez euh, commun, et c'est encore le cas aujourd'hui, c'est euh, le mot de passe Windows que vous renouvelez avant les vacances d'été. Et vous vous retrouvez tous à la rentrée de septembre. Alors ça, vous ne l'avez pas encore vécu parce que vous n'avez pas encore les enfants ni quoi que ce soit. Enfin, je, je, je suis putain. Mais euh, voilà. Et vous vous retrouvez euh, à la rentrée du mois de septembre avec euh, tous vos employés qui, que, qui contactent le support pour euh, faire du recouvrement de mot de passe parce que le mot de passe Windows, si vous voulez, vu qu'il est changé tous les trois mois, ils l'ont oublié. Et donc, ce qui est intéressant, c'est combien ça coûte à l'entreprise en général, le pire que j'ai vu, moi, c'est à peu près trois heures d'attente pour récupérer un mot de passe. Et je, je suis coupable du, du, du même problème, hein, attention, hein, je, je, ça m'est arrivé aussi, etc. Ah bah oui, je suis parti en vacances, j'ai tellement pensé à autre chose pendant mes vacances que bah on, voilà, c'était parti à la poubelle. Mon cerveau, il l'avait complètement oublié. Et donc, du coup, en entreprise, dans le meilleur des cas, bon, bah, c'est un appel, ça dure 15-20 minutes, le temps de le faire, le temps de mettre tout le monde d'accord, etc. Alors, je ne sais pas s'il y en a chez vous qui font du support, mais euh, je pense qu'ils connaîtront ça presque mieux que moi. Et dans le pire des cas, 150 euros, et 150 euros, c'est parce que je considère qu'une heure d'attente, etc., euh, de, de, dans les deux cas, hein, parce que on a, on a dans les deux, chez les deux personnes, puisque euh, finalement, on a la personne qui est au support, bah, qui, a, qui, qui a un coût à l'entreprise, tous les, tous les mois, hein. donc on parle de TGM, de taux, journal, de taux journalier moyen. Mais on a aussi la personne qui est euh, derrière son ordinateur. En général, les personnes qui sont derrière leur ordinateur sont souvent, euh, ont souvent un statut de cadre, donc avec un salaire assez élevé. Et euh, je fais une généralité, hein, ce n'est pas forcément le cas, et ce n'est pas forcément intéressant euh, pour tout le monde d'ailleurs. Mais euh, on a ce, ce, ce coût-là en particulier, dans cette attente de recouvrement de mot de passe. Donc finalement, ça prend, ça prend un petit peu de temps et ça coûte un peu cher. Donc c'est pour ça que c'est vachement intéressant de trouver une solution euh, pour faire des économies. Et cette solution, c'est une identité centralisée. Cette identité centralisée, elle est euh, représentée ici par mon petit serveur, là, mon petit serveur d'intégration de, de, euh, des identités, où en fait, du coup, on se retrouve avec tous mes systèmes qui sont à droite qui vont communiquer avec... Euh, bah d'abord le, le, le, le, le, le serveur d'identité et ensuite il va pouvoir se connecter euh, sur, euh, sur le, les différents services de l'entreprise. Et potentiellement même, voilà, on a le système de RH qui peut potentiellement communiquer directement avec l'étudiant bah tout simplement en passant par le serveur d'identité. Et ça marche forcément dans les deux sens. Euh, alors cette, cette gestion d'identité... Euh, de manière centralisée, aujourd'hui, c'est un service que vous devez tous connaître, que j'ai peut-être mentionné d'ailleurs au début du cours, qui s'appelle le, le single sign-on. C'est celui, c'est le, la connexion où, où euh, en fait, ce, qu ce qui se passe, c'est que on se connecte, on a une identité pour tous les services. Voilà. Euh, c'est très bien écrit. <rire> on a une identité pour tous les services. Alors, finalement, l'IAM, euh, bah, c'est exactement euh, tout ça. C'est le résumé de tout ça euh, dans, un seul et, dans un seul et même endroit. C'est, euh, comment on le comme un ensemble de processus euh, qui permet de gérer l'accès des utilisateurs aux ressources d'un système. Euh, qui soit informatique ou euh, d'une entreprise qui, pour, qui potentiellement pourrait être différente. Alors, ce qui est intéressant, c'est pourquoi est-ce qu'on fait ça J'ai perdu ma souris. Voilà. Donc, pourquoi est-ce qu'on fait ça euh, On a plusieurs, plusieurs objectifs là-dessus. Le premier, qui est tout bête, hein, c'est de s'assurer que les bonnes personnes ont accès aux bonnes ressources. Au bon moment, et pour les bonnes raisons. Donc, ça implique de gérer l'authentification et l'autorisation des utilisateurs. Ça permet de contrôler les accès aux différentes applications et aux différentes données et de surveiller les activités des utilisateurs. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de surveiller les activités des utilisateurs Eh bien, tout simplement parce que dans certains cas, euh, d'un point de vue réglementaire, c'est exigé. Donc, on le voit dans le deuxième point, mais je vais parler d'abord de la sécurité. Donc, la sécurité, pourquoi est-ce qu'on est qu contrôle l'accès aux ressources bah, Tout simplement pour éviter que les données elles, soient disponibles à tout le monde. Hein. Ça semble idiot, mais c'est le, le, le cas principal. On ne veut pas que tout le monde ait accès à, à, à tout. Euh, ça permet euh, d'éviter les violations de confidentialité. Bah, oui, parce que forcément, euh, euh, non pas forcément que d'un point de vue cyberattaque, mais aussi de, juste des utilisateurs qui, qui voyagent dans l'arborescence documentaire de l'entreprise, eh ben, il y a certains documents auxquels ils n'ont pas le droit d'avoir accès et ils, auxquels donc, ils ne peuvent pas avoir accès et surtout ils n'ont pas le droit. Donc, ils n'ont pas le droit, ça peut être aussi réglementaire. D'un point de vue réglementaire, on a plein de choses, plein de données que les utilisateurs n ont, n ont pas, auxquelles les utilisateurs n'ont pas forcément le droit d'avoir accès. Je pense par exemple au salaire des employés de chacun. Ça, c'est en, en France, c'est une, une information qui, qui devrait être disponible seulement en à la compta. Même les RH, dans la théorie, euh, ne devraient pas avoir accès au salaire. Donc on a, parti, on a cette partie sécurité, on a, cette, on a une, partie, une autre partie qui est la partie conformité. Donc on a beaucoup de réglementations qui, per, qui exigent aux entreprises euh, de gérer leur, leurs accès aux données et aux applications. Euh, L'IAM du coup permet de respecter cette partie-là. Alors dans les exemples qu'on peut avoir, on peut avoir dans le monde euh, du travail, bah, si je prends l'exemple le plus facile, c'est le, le RGPD, qui euh, force une certaine traçabilité dans euh, la partie euh, bah, de, de, de ce que font les utilisateurs en cas de, notamment aussi en cas d'attaque, en, en cas d'attaque, de, de, pardon, d'incident de sécurité, ce genre de choses là, on a besoin d'avoir une traçabilité de beaucoup de choses. Maintenant, ça peut être une conformité qui est complètement différente. Et je vais vous donner un exemple. Euh, si on prend une entreprise qui euh, fait des avions, par exemple, et qui utilise des technologies américaines, dans la loi américaine, il est stipulé que les technologies qui, américaines qui sont disposées à l'étranger doivent être suivies et tracées par les entreprises à qui elles ont été prêtées, etc. Pourquoi Parce qu'en fait, on veut savoir qui a touché à, à cette machine et finalement, qui a eu des droits sur euh, des, fin, des droits de regard, sur le design, sur les informations de, des technologies américaines. Notamment. Donc euh, américaines particulièrement, mais il y a beaucoup d'autres pays qui ont ces, ces mêmes réglementations et ces, ces mêmes exigences. Et donc finalement, du coup, on a cette euh, identité pour des choses qui ne sont pas humaines. Et donc, euh, euh, j'en sais rien, c'est la, la, la technologie du moteur, par exemple, qui est un mauvais exemple, mais c'est pas grave. Euh, les technologies du moteur, si on prend le moteur d'avion et la technologie qui est à l'intérieur, les différentes pièces qui sont liées à des technologies américaines doivent, être, doivent avoir une identité. Pourquoi Parce qu'on doit, doit être capable de les tracer pour être euh, compliant, donc pour répondre aux normes, de, aux règles, aux normes et aux réglementations américaines. Euh, à l'étranger, forcément. Euh, ensuite, on parle d'efficacité. Donc l'efficacité, bah, c'est euh, pourquoi, pourquoi est-ce que je parle d'efficacité ici C'est en fait, on a, euh, on a toutes ces problém les problématiques dont on a parlé au début et le fait d'utiliser un service tel que l'IAM, euh, ça nous permet de réduire bah, les coûts et d'améliorer la productivité de nos utilisateurs. Comme vous me l'avez aussi bien dit, aujourd'hui pour vous connecter quelque part, il vous faut 3 minutes. À l'époque, les, les sondages moyens, c'était entre 15 et 20 minutes par jour. Ah bah oui, en termes de, en termes de chiffres, ce n'est pas, pas les mêmes. Et ça, c'était quand ça se passait bien. Quand ça se passait mal, vous imaginez bien que ça prenait encore plus de temps. Euh, on a euh, la capacité avec l'IAM d'identifier les différentes vulnérabilités et les menaces. Parce que la plupart du temps, des menaces et des vulnérabilités, donc ça on va voir ça un petit peu dans, le, dans, le, dans, le, dans la partie d'après, où euh, on fait une définition exactement de, de ces termes-là. Mais euh, ça nous permet de euh, gérer les menaces potentielles qui vont être liées à la gestion des identités et des accès. En plus de ça, ça va nous permettre de mettre en place des mesures de prévention. Ben forcément si on peut commencer à identifier d'où viennent les vulnérabilités, etc. Supposons qu'on ait un utilisateur qui, euh, qui soit corrompu, par exemple, on va pouvoir l'isoler et le, et, le euh, et le mettre dans un dans une espèce de, de, de, de en, le mettre en quarantaine, quoi, c'est grosso modo. Je pense même que le terme technique, c'est celui-ci aussi. Alors, ensuite on a les différents composants de la la aime bien se balader, J'essaie de comprendre où ce que passe. Okay. Alors, dans les différents composants de l'IAM, on a bah, la gestion d'identité, ça veut dire quoi Ça veut dire, c'est le cycle que je vous ai fait voir tout à l'heure, hein c'est créer l'identité, la gérer et surtout, enfin surtout, et aussi la supprimer. Donc l'identité, on a le nom, les prénoms, enfin tout, tout, tout ce que vous pouvez imaginer qui se réfère à vous. Et forcément le mot de passe. On a la gestion des accès qui va euh, nous permettre de contrôler l'accès aux ressources et de définir les différentes politiques d'autorisation pour les utilisateurs, les groupes et les rôles. Les groupes et les rôles on va voir ça juste après. Euh, on a l'authentification qui implique de vérifier l'identité des utilisateurs en utilisant des mécanismes. alors Les mécanismes, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être les mots de passe, ça peut être les cartes à puce ça peut être les certificats numériques, comme on a vu avec nos objets connectés la semaine dernière, ou la biométrie. Ensuite, on a la partie autorisation, qui nous permet de, de, de, de donner à l'utilisateur, une fois qu'il a été authentifié, les droits et les actions qu'il peut effectuer. On a la surveillance des activités qui va nous permettre de surveiller les actions des utilisateurs. Donc ça, on en a, on a, dit, on en a discuté tout à l'heure. On a la gestion des privilèges qui va nous permettre de définir et gérer les différents privilèges que bah, les utilisateurs euh, vont avoir. Alors si je prends un exemple, c'est par exemple sur le, ce Discord-là, vous avez un rôle d'utilisateur. Et moi, j'ai un rôle d'éditeur, je pense, ou quelque chose comme ça, ou d'administrateur. Qu'est-ce que, qu que ça me permet Vous, vous avez un rôle de lecture. Vous n'êtes pas capable de créer des channels euh, vocaux, vocaux ou, ou de texte. Par contre, moi, je peux. Alors, c'est pratique et pas pratique en même temps, parce qu'il y a des choses que je dois faire moi-même. Donc, gestion des privilèges. La gestion des certificats. Donc, déployer et gérer les certificats numériques. Donc, ça peut s'appliquer aux utilisateurs puisque les utilisateurs peuvent aussi utiliser des certificats. Je pense notamment à la signature électronique. Euh... Mais ça marche aussi donc, pour les serveurs, pour les objets connectés et pour les différentes applications. Ça nous permet de garantir deux choses, deux points que je vous présenterai un petit peu plus cet après-midi qui sont la confidentialité et l'intégrité des données. La confi... En deux mots, la confidentialité c'est protéger la lecture des données. Ça veut dire que si j'ai, par exemple, un document Word qui est en transit, si je veux protéger sa confidentialité, ça veut dire que la personne qui ouvre le, le document, de un, sera la bonne personne, et si elle ne l'est pas, si un individu lambda accède à ce document, il ne doit pas être capable de lire ce qu'il y a à l'intérieur du document. Donc ça, c'est de la protection de la confidentialité. Maintenant, la, la protection de l'intégrité, c'est-à-dire que, si j'ai un utilisateur qui envoie un, pareil, mon document Word à un autre utilisateur, supposons qu'il se fasse intercepter pendant, le, pendant la communication, euh, l'utilisateur ne doit pas être capable de modifier le document Word. Et d'un point de vue euh, donc c'est l'intégrité, c'est ça, c'est la protection contre la non-modification. Ce qui est intéressant, c'est que on a euh, la confidentialité et l'intégrité. En général, les deux vont ensemble, mais elles peuvent être indépendantes. C'est-à-dire qu'on peut avoir un fichier où, que la personne est, est pas, ne peut pas lire, mais par contre, elle peut la modifier. Et à l'inverse, on peut avoir un fichier que personne ne peut lire, mais il peut être en clair. Donc, Un fichier Word en lecture seule, c'est le, le meilleur euh, exemple pour imaginer ça. Et enfin, et là, ça, ça vient un petit peu avec la partie euh, surveillance, on a la gestion des audits. Va, ça va nous permettre de surveiller sur les logs, donc sur les, euh, les journaux de sécurité, euh, qu'il n'y a pas de, de, de comportements qui ne sont soit pas autorisés, soit carrément qui violent euh, la sécurité de l'entreprise. Il faut savoir que dans une entreprise, quand vous arrivez, vous signez un document qui s'appelle la politique de sécurité des utilisations, de l'utilisation des services informatiques. Et dedans, vous avez tout ce que vous avez le droit et, le, et pas le droit de faire. Et je vais vous donner un exemple concret. Euh, donc les, les journaux de sécurité, les logs, pour le dire en anglais, euh, sont utilisés dans un service qui s'appelle le SOC, qui est le Security Operation Center, en français le Centre de supervision de la sécurité. Et en fait, à partir de là, le centre de supervision, il peut avoir euh, des, des informations sur euh, les logs qui, que va générer la IAM. Ça nous permet de savoir, par exemple, si un utilisateur qui se connecte sur, son, sur, le, sur Internet et qui, par exemple, va sur des sites euh, qui sont interdits par l'entreprise, je pense par exemple aux réseaux sociaux qui, dans une, un certain nombre d'entreprises, sont bloqués. Eh bien, l'entreprise euh, interdit, euh, interdit l'utilisation de ces réseaux sociaux. Et du coup, j'en profite juste pour dire cheval mystérieux. Et... Euh, et l'entreprise du coup protège cet accès aux réseaux sociaux. Si vous trouvez un moyen d'y accéder d'une manière ou d'une autre, eh bien l'entreprise sera au courant et vous pourrez potentiellement avoir un rendez-vous avec la sécurité. Un autre exemple qui est un petit peu différent, qui est un, un utilisateur qui euh, upload, un, donc qui télécharge, qui téléverse, je crois en français exactement, qui téléverse euh, un fichier ou un document ou euh, quel qu'il soit, peu importe, ou une vidéo. Qui fait plus de 100 mégas donc le 100 mégas c'est un exemple que l'on pourrait trouver dans une politique de sécurité ça peut être plus ça peut être moins en fonction de, des choses mais qui téléverse du coup un fichier qui fait plus de 100 mégas et eh bien on va se rendre compte que euh, l'utilisateur a fait une action qui violait la sécurité c'est à dire qu'il n'était pas autorisé dans la politique de sécurité et à partir de là on va en général le questionner pour savoir exactement euh, ce qu'il en était et ce qui s'est passé alors attention, hein, le questionner et se faire convoquer à la sécurité, ça ne veut pas forcément dire blâmer, loin de là. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon il y en a plus d'un qui serait blâmer. Ça veut dire on va s'assurer que l'action que vous avez faite était dans le cadre de votre travail, non pas pour vous punir, mais pour s'assurer que ce ne soit pas quelqu'un d'autre qui utilise votre ordinateur à des fins malveillantes afin de faire des choses et par exemple d'uploader des, conna... des, des, des services et des, et des documents de l'entreprise. Maintenant, si on l'applique aux objets connectés, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que l'objet connecté, en général, il va avoir un comportement qui va être très bien défini par vous, notamment dans votre projet. C'est-à-dire qu'on va lui définir une architecture fonctionnelle. On va lui dire, ok, cher objet connecté, euh, je t'aime bien, tu es tout beau. Maintenant, je veux que tu fasses ça, ça, ça. Par contre, je veux que tu fasses uniquement ça, ça et ça. Si jamais tes fonctions vie et eh bien à partir de là, il faut qu'il y ait une, une, une alerte de sécurité. Et on verra ça un petit peu après. Mais voilà, cette partie-là elle est vraiment très importante. Pourquoi Parce que ça, on s'assure que l'objet connecté est euh, utilisé à bon escient et dans le cadre d'utilisation qui a été défini par celui par le fabricant. Je vous donne un exemple et je crois que je vous l'avais donné dans le premier cours, mais bon, j'imagine que vous ne vous souvenez pas tous du premier cours. C'est l'exemple du, du dirigeant du casino qui achète euh, qui a acheté un, un aquarium connecté. Cet, cet aquarium connecté, il, euh, il permet tout simplement à... Euh, euh, aux dirigeants de contrôler la lumière dans l'aquarium, potentiellement de mettre un petit peu de musique, voilà, comme ça les poissons ils sont contents, et euh, ça fait un peu ils ont même une boîte de nuit à disposition bon bah c'est trop cool maintenant le truc c'est que et ça c'est forcément is issu d'une histoire vraie hein, euh, la plupart des choses que je vous raconte sont des histoires vraies hein, euh, le... un pirate a utilisé l'aquarium qui n'avait pas cette fonction de surveillance et d'audit et, et, et donc ce qu'il a fait c'est qu'il a utilisé l'aquarium il a contourné l'utilisation de l'aquarium pour l'utiliser pour faire cette notion de pivot donc qui nous permet de rentrer dans un réseau d'entreprise euh, qui nous a voilà, qui nous a permis de rentrer dans le réseau de l'entreprise à partir de là il a été capable d'accéder à des ordinateurs et à trouver d'autres failles dans les ordinateurs et ce qu'il a fait c'est qu'il a euh, exfiltré donc, il a pris toutes les informations de la base de données et il les a sorties de l'entreprise via la connexion qui n'était pas sécurisée de l'aquarium. Et donc, ici, il y a un million de problèmes d'un point de vue sécurité. Bon, forcément, quand je dis un million, ce n'est pas, pas exact, hein, mais il y a plein de problèmes de sécurité. Le... Et les premiers, donc forcément, c'est le... on est d'accord, hein, c'est l'utilisation de. de... C'est la connexion sur internet d'un objet non identifié par le casino euh, par le directeur mais ça c'est la, la, la première problématique, mais la deuxième problématique et là on pourrait se retourner, se retourner contre le fabricant de de l'aquarium bah, le fabricant de l'aquarium il va euh, il peut être tenu responsable pourquoi Parce qu'en fait son objet connecté n'était pas assez sécurisé pour que ces fonctions ne soient pas modifiées et modifiables. Donc en fait, de par le fait que les fonctions de l'aquarium aient été modifiées, eh ben on, se retrouve, avec une sacrée... on y se retrouve avec une sacrée problématique aussi sur le dos. Donc la gestion de la sécurité, de la... Donc la partie... La partie... Donc quand on limite une... un objet connecté ou un utilisateur, on appelle ça du durcissement en anglais c'est hardening ça veut dire tout simplement je limite les fonctionnalités de l'objet connecté de l'utilisateur ou quel que soit mon référentiel pour que euh, l'objet connecté pour rester dans mon exemple n'ait que les fonctions pour lesquelles il était designé et c'est la, la phrase de Bruchneier qui dit que euh, tout, log, tout euh, objet connecté est un logiciel dont la fonction peut être modifiée. Donc euh, c'est pour, pour ça que j'insiste autant sur la protection des modifications de, de, des objets. Alors... J'ai encore perdu mes souris. Je sais pas où il est... Le... Ah, c'est parce que j'ai modifié l'emplacement le, de mes... Okay. Donc on a ces trois types de groupes, ces trois types d'identité. Pardon. Euh, parce que groupe c'est interne un, un à l'intérieur. On a les utilisateurs, donc je ne vous, vous, vous, vous le redéfinis pas, hein, juste les personnes qui ont besoin d'accès aux ressources. On a les, les groupes d'utilisateurs qui ont des autorisations similaires, et on a les rôles, les rôles qui vont être définis en fonction des responsabilités. On reprend un exemple pour être un petit peu basique, le directeur de l'entreprise... Les, les managers de l'entreprise et les employés, qui sont trois personnes avec des rôles différents, ne vont pas avoir les mêmes autorisations et les mêmes euh, accès. On a cette notion de groupe où on peut se dire bah, les designers, en général, ils vont avoir accès euh, au logiciel AutoCAD. J'en sais rien, je, je donne un exemple au pif. Mais euh, le manager, par exemple, ou les employés qui sont dans le même service mais qui ne sont pas designers, n'ont pas forcément accès. Euh, à ces, ces, ces groupes-là. Donc, ça nous permet d'affiner notre, euh, notre définition et nos, nos choix en fonction de ce a des besoins de l'entreprise. Si je m'en sors, c'est bien par là et par là. Voilà, c'est ça. On a qu'on appelle les mécanismes d'authentification, donc on en a déjà un petit peu parlé. Alors juste pour donner peut-être une, une définition, un exemple à l'authentification, l'authentification c'est un peu comme le badge pour entrer dans une zone secrète. Ça veut dire que, avant de rentrer dans la zone, il va falloir que vous prouviez par A plus B que vous êtes euh, autorisé à euh, faire quelque chose, c'est-à-dire que vous appartenez à l'entreprise, etc. On prend l'exemple d'un site web. Euh, quand je me connecte à un site web, vous allez, vous allez, be vous allez avoir besoin de fournir un nom d'utilisateur et un mot de passe pour prouver que vous êtes la personne autorisée à accéder à ces informations. Les, les différents mécanismes d'authentification, donc on a les mots de passe, euh, qui sont une méthode un petit peu courte, qui sont les, les méthodes les plus courantes, mais qui sont d'ailleurs une méthode qui sont bien challengées en ce moment, puisqu'on a euh, des réflexions et des groupes de travaux sur. Euh, euh, euh, sur, euh, sur, les sujets, sur le sujet du mot de passe et du justement euh, de la connexion sans mot de passe. On a euh, l'authentification à plusieurs facteurs. Donc normalement, celle-ci, vous l'avez déjà rencontrée sur certains sites et j'espère même qu'elle qu est euh, obligatoire sur tous vos sites. Euh, donc ces différentes méthodes d'authentification, vous avez le mot de passe, vous avez l'email. Le, et vous avez forcément les, euh, tout ce qui est les services de Google Authenticator, les, la, la partie Authenticator, qui, qui ont, euh, dont les services sont fournis par plusieurs entreprises, notamment Google. Euh, pardon, je suis un peu biaisé parce que c'est celui que j'utilise. Euh, on a aussi euh, Microsoft Authenticator, et puis il y en a d'autres qui sont indépendants. J'en ai, ai un autre sur mon téléphone, mais je n'ai plus le nom en tête. On a la reconnaissance biométrique. Alors la reconnaissance biométrique... Forcément, quand, vous, quand je vous dis ça, vous avez deux choses qui sont la reconnaissance faciale et, la reconna et, et les empreintes digitales. On a aussi d'autres choses, d'autres caractéristiques physiques des utilisateurs qui peut être utilisées. Alors, dans les plus improbables, on a, enfin dans les, dans, dans les plus probables déjà, on a la reconnaissance vocale aussi qui peut être un moyen de, de, de un moyen, biométrique, un moyen de reconnaissance biométrique pour faire de l'authentification, on a euh, donc un petit peu à la James Bond des scanners rétiniens mais sachez que les scanners rétiniens ça se trouve euh, dans certaines entreprises et que j'y ai été confronté donc je, je vous le dis euh, euh, que ça existe. Euh, j'ai étudié, j'ai eu la chance d'étudier euh, ces différentes solutions d'authentification parce que dans les environnements industriels, on se retrouve avec euh, des choses qui sont, euh, des problématiques qui sont très intéressantes. Et je pense euh, notamment à une solution qui a été très étudiée sérieusement, c'était le, euh, le pattern, le, les, les différents schémas euh, des veines dans la main qui sont apparemment des schémas, de, qui sont apparemment des... des des, des, des patterns qui sont uniques en fonction, des, en fonction des gens. Et donc, en passant notre main devant un scanner, on est capable d'identifier la personne, euh, euh, enfin d'authentifier la personne. Euh, un autre exemple aussi, c'est l'authentification par caméra des euh, contours d'oreille Apparemment, l'oreille a une empreinte aussi unique, et alors celle-là, je connais moins, euh, mais c'est aussi quelque chose qui peut être utilisé. Donc on a finalement, dans, les, dans la reconnaissance biométrique, on a les plus connus et puis on a aussi d'autres choses qui sont un peu atypiques et qui sont très intéressantes à être regardées. Alors, maintenant, pour euh, les mécanismes d'autorisation. Déjà, l'autorisation, c'est qu'est-ce que c'est bah, C'est tout simplement obtenir la permission... Euh, si je reprends mon exemple de, de, de la zone se, de la zone secrète, ça veut dire que je vais être autorisé à entrer dans la zone secrète. Bah, par exemple, parce que forcément, si je me présente et que j'ai que ma pièce d'identité, enfin n'importe qui peut aller ou même mon badge. J'en sais rien moi. Si on prend un exemple concret, euh, euh, j'ai euh, une base militaire secrète, etc. Ça veut dire que n'importe quel militaire qui se présente, bah il va être authentifié. Il n'y a pas de problème. Mais ce qui va avoir le droit de rentrer, c'est une, une, une autre question. C'est pour ça que dans les films, vous voyez bien qu'en général, ils prennent les pièces d'identité, ils vont sur l'ordinateur et ils vont vérifier que la personne a bien le droit, a bien les droits nécessaires pour rentrer. Donc ça veut dire que même si vous avez prouvé votre identité, ça ne veut pas forcément dire que vous avez la permission de faire tout ce que vous voulez. Et donc vous devez obtenir la permission de faire des choses qui sont spécifiques. Euh, je pense par exemple à euh, un autre exemple qui est l'exemple de Facebook. Si jamais vous vous connectez sur, le, sur Facebook, vous n'êtes pas, pas autorisé à modifier le code source de Facebook. Heureusement, <rire> sinon ce sera un sacré bazar. Et donc, on a vraiment cette notion de permission privilège qui rentre dans la partie mécanisme d'authentification et d'autorisation. Euh, donc, bon, allez, une dernière fois, histoire de se la faire, histoire de bien vous le mettre dans le crâne, l'identité... C'est définir qui est l'utilisateur, l'authentification c'est une preuve de qui de, que l'utilisateur est bien qui dit qu'il est, et l'autorisation c'est les, les différents droits auxquels l'utilisateur va avoir accès. Alors, Je vais vous présenter les différents travaux pratiques qui sont sur ce sujet là. Je vais...